Merci aux entreprises. Pas parce que vous avez fait du bon travail, c'est parce que vous avez tenu les délais. On a des entreprises vraiment performantes en Guadeloupe et il faudrait qu'on puisse continuer à aller encore plus loin. Cette région, elle est belle, elle peut accueillir les touristes, elle peut accueillir tous ceux qui découvrent la Guadeloupe et donc ça passe aussi par ses équipements. d'incivilité, mais parfois les gens vous disent « Mais oui, mais il n'y a pas d'équipement, donc vous voulez vous, que voulez-vous qu'on fasse ?» Et donc l'idée, c'était d'accélérer la mise en place des équipements sur l'ensemble du territoire, les 11 communes, de manière à ce que derrière, les gens n'ont pas d'excuses et qu'après une phase de sensibilisation, qu'on puisse passer à une phase de répressive. Un habitant produit à peu près 130 kg de déchets par an. Donc, après, voilà, c'est une déchetterie en tout cas qui a été dimensionnée euh, vraiment pour, euh, pour la zone. Les paiements ont été faits dans, les, dans le cadre de, des délais euh, réglementaires euh, et habituels sur ce type de projet, mais voire moins, euh, puisque effectivement, d'une part liée au cofinancement mais également à la mobilisation de la région, aucune entreprise ne pourra se targuer de ne pas être payée à ce jour. Le déchet, quand il arrive en déchetterie et qu'il est mis dans des bennes sélectives, part dans des filières de recyclage, on fait d'un côté les cartons, papier, de l'autre les déchets verts, et derrière il y a des entreprises qui, qui recyclent, qui font en sorte de réemployer, réutiliser, recycler ces, ces déchets et donc de faire en sorte de créer de l'activité et d'économiser aussi des ressources puisque d'en faire des matières premières secondaires. 35 euros déchets, c'est ça le travail de l'équipe régionale que je conduis dire et faire, même si avec la crise ça a pris du temps, mais on se donne les moyens pour pouvoir satisfaire la population. Rappelez-vous il y a quelques années, beaucoup de communes étaient en déficit on parlait de déficit à gauche, à droite des collectivités et aussi des EPCI. Aujourd'hui on entend beaucoup de communes maintenant qui ont une bonne santé financière parce que la région prend beaucoup de chantiers en maîtrise d'ouvrage. Il faut donner euh, l'envie quand même à l'administré de venir euh, sur le site pour déposer ses déchets, trier par la suite ses déchets et quand il y a aussi euh, des récupération qui sont en bon état, données aux associations qui s'occupent de l'économie sociale et solidaire. Donc nous sommes vraiment très fiers du travail réalisé. Je tiens à féliciter vraiment le jeune Absalon du travail réalisé aux côtés de Madame Duflo.